Comme annoncé dans la vidéo qui vient de se terminer, enfin dans la première partie qui vient de se terminer, cette deuxième partie est consacrée aux stratégies boursières basées sur la mine d'or. Donc dans la vidéo précédente, que vous pouvez euh, rejoindre si, si vous l'avez manqué, en cliquant sous le, le lien qui apparaît sous la vidéo, le, le premier lien qui, ben, qui, qui, qui indique le nom de la vidéo avec la mention euh, « première partie », dans cette vidéo précédente, nous avons étudié la caractéristique principale des mines d'or qui est leur capacité à amplifier les variations des cours de l'or physique, capacité qui s'appelle l'effet de levier. Donc, Pour mettre en œuvre une stratégie boursière basée sur les mines d'or, on débouche immanquablement sur une question simple qui est quelle mine d'or choisir alors, le, une fois qu'on a intégré le principe de l'effet de levier, eh bien, le, la chose qui paraît logique, le, la poursuite naturelle du raisonnement, la poursuite naturelle de la, de la réflexion de l'inertie mentale à partir de ce raisonnement, va être de dire, eh bien, il faut trouver euh, les mines d'or qui, intrinsèquement, ont une capacité d'effet de levier la plus importante. Vous l'avez retenu, euh, l'effet de levier, c'est euh, le ratio, euh, enfin, il est... Il est basé notamment, il dépend de deux de facteurs, mais notamment du ratio entre le, le bénéfice de la société euh, et euh, le chiffre d'affaires de la société. Euh, et ce ratio sera d'autant plus grand que le bénéfice euh, par rapport au chiffre d'affaires sera petit. Enfin, La capacité de levier sera d'autant plus grande que le ratio bénéfice sur le chiffre d'affaires sera petit. Alors on va avoir tendance à chercher les sociétés qui présentent la marge bénéficiaire la plus petite possible. Alors Cette analyse débouche automatiquement sur plusieurs réflexions qui sont autant d'observations, de, de problèmes, qui viennent la contrecarrer. La, la première raison, c'est tout simplement de se dire que quand une société, quel que soit son secteur, a une marge bénéficiaire faible par rapport à d'autres sociétés comparables du même secteur, c'est qu'elle a des faiblesses. Il n'y a, a pas de raison que, mettons que la, la société, euh, ben, parmi les sociétés du secteur orifère qui ont un bénéfice, parce qu'il y en a aussi qui ont des pertes, euh, celle qui aurait le bénéfice le plus faible, donc qui serait très très proche de zéro, je n'ai pas regardé euh, celle qui correspondent à ça, mais enfin il y, y en a, il euh, n'y a pas de raison de penser que cette société est aussi saine et a un avenir aussi, euh, aussi clair qu'une société qui, euh, qui générait une marge béné bénéficiaire de 5 ou 6%, ce qui est, ce qui est, ce qui est déjà. Pas mal, pas mal du tout. Euh, donc, euh, en se portant sur la première société, on se met en situation, en cas de, de hausse des cours de l'or, de bénéficier d'un formidable levier, mais on est peut-être aussi en situation, euh, <coughs> quelle que soit par ailleurs l'évolution des cours de l'or, euh, à se trouver actionnaire d'une société qui va déposer son bilan en cours d'année, charge euh, que même une augmentation forte du bénéfice euh, consécutive à, à un effet de devier favorable, euh, ne permettrait pas de sauver. Alors, je ne dis pas que toutes les sociétés qui présentent, dans le secteur orifère, qui présentent des faibles taux de bénéfices sont dans ce cas-là. Mais c'est bien quelque chose qu'il faut regarder avant de se porter sur des sociétés à faible taux de bénéfices. Donc, un autre facteur à regarder, enfin, une des autres caractéristiques de l'entreprise à regarder, sera l'importance des réserves d'or euh, qui lui sont qui lui sont attribués ou qu'elle revendique. On comprend que évidemment euh, le potentiel de valorisation d'une entreprise aurifère, on va dire à augmentation égale du cours de l'or, euh, ne sera pas le même si euh, le, les stocks d'or dont elle dispose, une mine d'or ce n'est jamais qu'un stock d'or qui est dans le sous-sol, c'est tout. Que si le stock d'or euh, que représente cette mine d'or euh, est dix fois moins grand. Euh, que celui de la mine d'à côté. Euh, la capacité de cash dans, dans la durée ne sera pas la même dans le premier cas que dans la deuxième et sera moins bonne. Donc cela, cela nous, nous, nous amène, parce qu'il faut pousser cette, euh, cette réflexion sur le choix des mines d'or beaucoup plus loin, et d'ailleurs les, les, strat les, strat les stratégies sont elles-mêmes liées au choix des mines d'or, ou inversement, le choix des mines d'or sur lesquels on va se porter euh, est en rapport, il y a une sorte de dialectique entre le choix des mines d'or et, et les stratégies sur lesquelles, sur lesquelles on se place. Donc cette réflexion ben, nous amène à comprendre l'importance essentielle qu'il y a dans le choix des mines d'or, cette importance n'est pas uniquement euh, liée au potentiel de levier de, de, de, la, de la mine par rapport à l'augmentation des, des cours de l'or, et qui peut être judicieux plutôt que de se porter sur des mines d'or individuellement, de se porter sur quelque chose, sur des, des instruments financiers qui représentent qui permettent d'accéder à un panier mutualisé de mines d'or. Euh, donc typiquement euh, bah, des SICAF par exemple, ou, ou des, fonds, euh, des, des, fonds, des fonds communs euh, euh, qui distribuent des, des parts d'un de, de, ensemble de mines d'or. Alors cette, euh, cette observation préalable et importante étant, étant faite, euh, quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en œuvre en s'appuyant sur les mines d'or. Alors je vous en parle de trois, on peut, on peut en imaginer d'autres, mais il y en a trois qui pour moi sont euh, euh, dont il faut absolument parler. La première, c'est une simple stratégie de spéculation. Euh, C'est-à-dire que l'investisseur dont je parle dans ce cas-là, euh, le spéculateur, je rappelle que pour moi spéculateur n'est pas, pas un gros mot, spéculateur simplement c'est quelqu'un qui prend des risques très importants dans l'espoir de réaliser des gains très importants, euh, et euh, qui peut donc perdre beaucoup d'argent, et qui a donc au moins une qualité, c'est qu'il est capable, capable d'assumer ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et la capacité de ce spéculateur à assumer, et notamment psychologiquement, le fait de perdre l'argent, va permettre à d'autres acteurs du marché qui eux ont des, euh, ont des politiques, euh, des stratégies beaucoup plus conservatrices et sécuritaires, de trouver des contreparties dans ce qu'ils font. Donc, le spéculateur, à mes yeux, au moins en bourse, n'est pas du tout un parasite, c'est un, un acteur très important dans le fonctionnement des marchés, dans la liquidité des marchés. Bon, ça, c'est une parenthèse. Alors, évidemment, on va dire oui, mais les grands spéculateurs, euh, les bourses et ceci, enfin, les bourses, et les, les banques, les ceux-ci, les ceux-là, euh, oui, dans ce cas-là, oui, tout de moins pour certains d'entre eux, euh, puisqu'ils bénéficient de, on va dire, de, de conditions de départ qui sont. Euh, tout à fait tout à fait particulière cela dit moi je ne parle pas d'eux je parle bah, des gens comme vous comme vous et moi qui à un moment donné euh, vont s'intéresser aux mines d'or dans le cadre de leur stratégie patrimoniale et de leur stratégie boursière alors ce spéculateur que va-t-il chercher bah, lui clairement il va chercher euh, les mines d'or qui présentent les plus forts effets de levier euh, autrement dit il va se porter vers les mines d'or dont les marges sont les plus faibles euh, pourquoi pas dans les marges négatives, euh, et le, le type d'entreprise du secteur orifère qui présente cette, ce profil en termes de, en termes de marge, c'est souvent ce qu'on appelle les mines d'or juniors. Alors le, le nom est explicite, junior donc jeune, ce sont les mines d'or qui sont en, dire en activité depuis peu de temps, euh, pour lesquelles euh, la partie frais puisque les, les, les, frais, les frais de, enfin de, de, de recherche, d'exploration de, préalable à l'exploitation ou le début de l'exploitation qui n'est pas encore très, très performant du point de vue des résultats quant à la teneur des minerais qui sortent et tout ça, tout ça fait que ce genre d'entreprise a des résultats qui sont faibles, qui donc sont voués à exploser en pourcentage en cas de hausse de, hausse de l'or, et cela va intéresser le spéculateur, euh, la contrepartie de cette médaille, puisque euh, vous avez dû remarquer que dans, dans l'univers dans lequel nous vivons, quand je parle de l'univers, je ne parle pas que de l'univers économique, euh, ni de la planète de Terre, hein, c'est ce que, euh, ce que les, les savants notamment du 19 e et du début du 20 e siècle ont montré, euh, il y a des effets d'action de réaction euh, et de, de compensation euh, qui se produisent toujours à un niveau ou à, ou à un autre, euh, eh bien, euh, dans cet univers-là, euh, à partir du moment où il y a des potentiels de gains très importants, il y a aussi des potentiels de pertes très importants. société junior, le, le, risque, euh, le risque défavorable, donc le risque, le risque de pertes très importante, c'est tout simplement que la société explose en vol, euh, donc fasse faillite, en cas de retournement de la tendance de l'or. Car si, si on attend que les cours de l'or augmentent, les garanties baissent, et qu'on est placé dans une société fragile, euh, non seulement il n'y aura pas de le levier, enfin il y aura un levier, mais un levier en sens inverse, qui aura un effet euh, absolument dévastateur sur la société, et donc sur l'argent que l'on a investi. Donc, dans cette première stratégie, euh, la deuxième caractéristique de notre investisseur spéculateur, c'est que, outre le choix d'un véhicule, euh, on va dire très volatile comme la... La Société junior et à fort potentiel de levier dans les deux sens, il va euh, mettre dans son portefeuille boursier une proportion relativement importante de cette société, de ces sociétés juniors Alors qu'un jour relativement important, à moins qu'il soit fou, il ne mettra pas 50%, mais peut-être qu'il les mettra 20% ou quelque chose comme ça, euh, ce qui le mettra en capacité de bénéficier d'une augmentation globale de son portefeuille très élevée si. Les cours de l'or vont dans le sens qu'ils souhaitent et qui impactera son portefeuille d'une manière moins élevée parce qu'il euh, n'y a au départ que 20% qui est en, en grand risque euh, basé en, en grand risque par rapport à l'évolution des cours de l'or, mais qui aura évidemment un effet globalement très mauvais sur son portefeuille. Alors la, de, la deuxième stratégie qui me paraît euh, la, plus, la plus raisonnable, euh, en tout cas, qui me paraît pouvoir s'adapter à beaucoup de profils d'investisseurs boursiers, c'est de considérer euh, le levier potentiel des euh, sociétés minières comme un, un moteur de, de plus-value, un, un moteur de valorisation important dans notre, la globalité de notre portefeuille. Euh, L'idée est la suivante c'est que, avec un, un faible pourcentage par rapport à la totalité du portefeuille euh, d'actions de sociétés minières, euh, si l'effet de levier, donc dans le sens favorable, se, se manifeste, bien, bien évidemment, euh, l'impact à la hausse pour le portefeuille sera, sera considérable. Pour prendre un exemple, bon, je considère qu'il ne faut pas mettre plus de 5% de, dans un portefeuille de, de, de, de sociétés de, de société minières euh, 5% d'un portefeuille euh, si le, les, la valorisation de ces actions triple et eh bien les 5% vont représenter 15% donc le, le, portefeuille, euh, le portefeuille aura gagné globalement 10% euh, uniquement euh, grâce euh, euh, grâce à cette, euh, ces, ces lignes euh, d'actions euh, minières. Alors, pour cette stratégie, quel type d'action euh, minière euh, l'investisseur voudra-t-il euh, rentrer dans, dans son portefeuille euh, Eh bien, il cherchera des actions minières euh, qui soient quand même moins risquées que les juniors, tout en ayant un potentiel, enfin, un levier potentiel. Important. donc clairement il prendra, il prendra de, de grandes sociétés, des grandes sociétés minières qui sont, qui sont bénéficiaires donc ce qui a, euh, quelque part réduira l'importance le, du levier mais il aura quand même un, un levier fort s'il si leur, si leur augmente et avec les grandes, les grandes sociétés minières euh, surtout s'il si, en a plusieurs, autrement dit s'il a pris une SICA par exemple de sociétés minières euh, ayant certaines caractéristiques euh, il y a quand même peu de chances qui subissent une grave déconvenue. Euh, mais, euh, ce n'est quand même pas sans risque, parce qu'en cas de fort retournement de l'or, même un, euh, des lignes de sociétés minières ou de six caves de sociétés minières solides seront, euh, seront gravement impactées. Maintenant, si ça ne représente que 5% de votre portefeuille, et que les 5% perdent 40% ou 50% de leur valeur, ça ne fera jamais qu'une perte de 2 à 2,5% sur votre portefeuille. La troisième et dernière stratégie, c'est d'utiliser les sociétés minières comme un actif de couverture du portefeuille, c'est-à-dire comme un actif, autrement dit des actions en l'occurrence, euh, qui évolueront dans un sens opposé à celui du, po du portefeuille, particulièrement en cas de baisse du portefeuille. Autrement dit, c'est la même logique que celle qui consiste à acheter de l'or pour se couvrir en cas d'une baisse, on va dire global des, des des actifs et des valeurs et notamment une baisse une baisse de la, baisse de la bourse. Sauf que au lieu d'acheter de l'or en direct, c'est pas interdit également d'acheter de l'or en direct, mais euh, par rapport à, à l'achat d'or en direct, la, la possession de mines d'or se traduira par une réactivité à la à la hausse beaucoup plus forte. Euh, si si l'or venait à, à augmenter, eh bien, augmenter parce que euh, le, la situation euh, globale de l'économie et de la finance euh, s'affaisserait et donc à côté de ça, euh, donc, le, le reste du portefeuille boursier que l'on détient et le, des autres actifs que l'on détient se trouvait lui-même tiré, tiré vers le bas. Donc pour cette stratégie de couverture, euh, quel type d'action minière faudrait-il choisir à mon sens, il ne faudra pas se porter sur telle ou telle action minière ou tel type d'action minière. Il faut, faudra avoir une une préemption plus large de, du secteur aurifère, euh, en, en visant avant tout une meilleure stabilité de la couverture. Donc, autrement dit, de, des actifs financiers, enfin des, des instruments financiers euh, basés, sur, basés sur les, les, les sociétés minières. Euh, donc, d'avoir pour cette couverture une résidence forte y compris en cas de baisse de l'or alors il faut pas se faire d'idée, si l'or baisse tout baissera dans le secteur orifère mais euh, si on se porte sur quelque chose de très large tel un ETF par exemple euh, sur les valeurs du secteur orifère je dis bien sur les valeurs et non pas, et pas un ETF or, ce qui est très différent euh, cet ETF dans lequel il y aura évidemment des mines d'or au sens euh, strict du terme mais également des sociétés qui sont beaucoup plus en amont dans le processus de production de l'or cet ETF sera moins impacté en cas de baisse de l'or, bien évidemment en cas de l'or il sera aussi moins, moins punchy que si vous n'avez que, que des mines d'or, euh, cela dit le rôle d'une couverture n'est pas forcément euh, d'être capable de créer des variations qui soient dix fois plus importantes euh, à la hausse que la variation du portefeuille à la baisse. Et puis cette couverture est une couverture aussi parmi d'autres mais c'est une idée c'est une idée euh, parfaitement légitime d'utilisation euh, du secteur des mines d'or. Voilà donc les lignes directrices des stratégies d'emploi des sociétés minières. Bon, à partir de là, chacun bâtira bâtir son, son allocation de, de sociétés du secteur orifère ou d'instruments financiers du secteur orifère en fonction évidemment de sa situation personnelle, de ce que pèse son portefeuille euh, par rapport à au reste de ses actifs, de ses objectifs également personnels, et puis des anticipations qu'il fait sur ce que va être l'évolution du paysage économique, financier et monétaire dans les mois et les années qui viennent. Et là encore, on s'aperçoit une fois de plus, mais il faut le répéter parce que c'est absolument fondamental, qu'il n'y a pas de stratégie universelle, il n'y a que des cas particuliers. et Chacun doit bâtir sa stratégie en fonction de ce que sont ses objectifs. Donc, je vous, je vous signale une nouveauté dans cette, dans cette vidéo c'est que vous pouvez obtenir le script. De la, de la vidéo, ce, ce qui présente, euh, vous amènera quelques informations euh, supplémentaires par rapport à ce que, que j'ai dit même si ce n'est pas forcément considérablement plus étoffé en tout cas vous aurez ainsi un support écrit auquel vous pourrez vous, vous référer quand vous en, vous en ressentirez le besoin euh, il, est, il, il, est, il est gratuit il est accessible via un lien que j'ai mis sous la vidéo donc ça sera un des, un des premiers liens qu'il y, qu y a sous, sous la vidéo euh, et le lien s'appelle euh, obtenir le script de la vidéo comme d'habitude au risque de me répéter si cette vidéo vous a plu levez un pouce bleu, c'est très important euh, pour la chaîne et, et donc pour moi ça m'encourage me, ça commentez, en réalité c'est ce qui me fait le plus plaisir euh, quand euh, c'est de lire vos commentaires et d'y ré, répondre même si parfois il m'arrive d'en zapper tout à fait involontairement certains et donc de, de, de ne pas pouvoir euh, y répondre faute de les avoir vus, euh, bah, abonnez-vous euh, euh, pour continuer à, à, me, à me suivre et puis partager la vidéo, ça, ça me paraît euh, tout à fait logique comme démarche à partir du moment où elle a pu, vous pouvez y voir un intérêt. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire au sujet de, de cette vidéo, de son thème, pour approfondir les thèmes qui vous préoccupent, qu'il s'agisse de ceux évoqués dans cette vidéo ou d'autres dès lors qu'on est dans le domaine économique, patrimonial, financier ou monétaire, nous pouvons y réfléchir ensemble dans le cadre de séances de coaching. Les précisions sont accessibles par un des liens sous la vidéo. Le lien en l'occurrence s'appelle « Coaching, présentation du service ». Sur ce, je vous dis à bientôt